Voilà, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est une phrase que tous les ados connaissent aujourd'hui. Euh, ils la connaissent parce que je crois qu'elle résume très bien en fait, la plupart des productions qu'ils consomment, c'est-à-dire les productions culturelles, que ce soit les mangas, les films, les séries, euh, les jeux vidéo aussi. Tout ça appartient un petit peu à une même matrice, me semble-t-il. J'ai étudié leur, euh, leur goût pendant des, des années. Hein. Ça fait 30 ans que j'enseigne et que je suis au contact des, des jeunes. Et donc... Euh, moi, je ne viens pas du tout du même univers, j'ai pas du tout les mêmes loisirs, les mêmes centres d'intérêt. Puis bon, à force de les entendre parler de Harry Potter ou de... D'abord, hein, ça c'était il y a 20 ans, puis du Seigneur des Anneaux, puis euh, de Naruto, puis des mangas, puis de Assassin's Creed, puis de toutes sortes de, de fictions Netflix, bah je me suis mis à leur école. Voilà. J'ai été l'élève de mes propres élèves et ils m'ont appris beaucoup. Je me suis demandé ce qu'ils allaient trouver là-dedans parce que finalement... Euh... On peut avoir une vision un peu méprisante de cette culture populaire, comme on dit, hein, ou pop, euh, qui est par ailleurs finalement très répandue, qui n'est pas du tout euh, aujourd'hui liée à une classe sociale, elle, est, elle transcende complètement tous les clivages sociaux. Et je me demande si, en fait, ce pas pour eux quelque chose d'absolument vital, c'est-à-dire que quand ils en parlent, on voit que c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Je les ai beaucoup appelés au téléphone pendant le confinement, on a, on a discuté, ils n'étaient pas bien pour la plupart, et euh, la seule chose qui les raccrochait en fait à la, à la pulsion de vie, c'était euh, les fictions. Euh, comme beaucoup d'entre nous en fait. Euh, on est tous peut-être des jeunes ou des, des, des ados, euh, nous aussi, euh, on appartient peut-être au, au même monde en fait, et, et on consomme aussi beaucoup. On est, on va dire, euh, sous perfusion fictionnelle. En fait, je pense qu'on vit dans un monde où les jeunes ont un petit peu perdu euh, certains repères traditionnels, parce que la société a changé hein, pour, le, pour le meilleur et peut-être parfois aussi pour le pire. C'est toujours euh, indécidable entre les deux, comme beaucoup de personnages d'ailleurs de fiction. Et faute de, de rites de passage, comme on disait autrefois, qui leur permettent de bien baliser leur parcours, de dire « voilà, là, l'enfance, c'est fini », « L'adolescence, est finie, je vais entrer dans l'âge adulte. » Qu'est-ce qui permet de dire ça aujourd'hui On n'a plus des, euh, des rituels euh, très, très institutionnalisés comme autrefois avec le service militaire, avec euh, l'entrée dans le monde du travail qui est de plus en plus longue. Et donc, qu'est-ce qui reste Les fictions. C'est les fictions qui vont leur donner le point de repère en fait, symbolique, hein, c'est-à-dire le... le le chemin initiatique, en fait, qui leur donne le mode d'emploi pour rentrer dans la vie adulte. Et je crois que c'est vraiment ça qu'ils vont chercher. Et en fait, je regrette de ne pas avoir trouvé davantage d'analyses de ce phénomène-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur ce qu'on appelle les « cultural studies », c'est-à-dire les, les études sur les les, notamment les fiction les, les univers, les séries, hein, c'est très à la mode, mais euh, rarement en ces termes-là. En fait, je pense que ça joue aujourd'hui le rôle d'une sorte de mythe. On dit qu'il n'y a plus de mythe aujourd'hui. On dit que l'âge des mythes est terminé, que c'était l'Antiquité, c'était autrefois. Euh, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus euh, d'enchantement. C'est le, le, le désenchantement du monde. Euh, on parle beaucoup de dystopie et c'est vrai. Mais en même temps, euh, très souvent, notamment dans les mangas, on, on, on voit vraiment l'idée un peu du roman d'apprentissage qui, qui est celle du mythe en fait, ou du roman d'aventure, se confronter à des dangers pour apprendre la vie et pour ressortir plus fort. Et c'est pas possible sans risque. Ils savent très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans le monde du réchauffement, on est dans le monde de la menace climatique, on est dans le monde de la guerre, on est dans le monde du virus. Les menaces, elles sont réelles, elles existent. Il faut bien vivre. Eux, ils ont 18 ans. Et il faut bien qu'ils voient un petit peu un avenir malgré tout. Et je pense que les fictions les aident à trouver ce chemin-là.